Tous, dans cette séquence, nous allons définir ce qu'est un interblocage ou deadlock en anglais. Première intuition de l'interblocage, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein, jolie dis barbichette de l'empereur Ming de Mongo, grand ennemi de Flash Gordon pour les connaisseurs. Et en fait, l'idée euh, en informatique, c'est typiquement une situation, par exemple, la tâche A attend la tâche B qui attend la tâche A et on va voir qu'il ne peut pas se passer grand chose. On va prendre un exemple très, très simple. On a ici deux programmes qui s'exécutent dans deux flux d'exécution distincts. Donc il y a un traitement. Je réserve une ressource A potentiellement avec blocage parce que j'en ai besoin pour une section critique. Donc c'est déjà utilisé. Je ne peux pas l'avoir. Je fais la même chose avec B. Et puis, une fois que j'ai fait les traitements sur A puis sur A et B, je libère A et B. Et mon deuxième programme, ben, il fait un peu la même chose sauf que lui, il commence par réserver B puis réserver A ensuite. Et enfin, il les libère. Si les deux programmes réservent simultanément la première verbe dont ils ont besoin, eh bien aucun d'eux ne pourra terminer son exécution puisque B est occupé par le programme 2 et donc ne pourra pas être délivré pour le programme A. Et pour que le programme 2 libère B, il faut qu'il obtienne A qui est détenu par le programme 1. On va essayer de visualiser ça sous forme d'une exécution. En gros ce qui est intéressant c'est que je vous ai fait dans une section précédente un schéma qui préfigurait cette notion de dimension d'exécution. La dimension de l'exécution d'un programme séquentiel c'est une droite. Quand j'ai deux flux d'exécution, c'est un plan et de manière générale, quand j'ai n flux d'exécution, c'est un espace à n dimensions. C'est là que vous commencez à comprendre pourquoi les programmes concurrents sont beaucoup plus difficiles à concevoir que les programmes séquentiels. Donc, ça veut dire que là, j'ai la progression de mon programme 2. Là, j'ai la progression de mon programme 1. Ça veut dire que vous allez avoir des zones dans votre exécution, dans l'espace d'exécution, là c'est un espace à deux dimensions, qui sont interdites, qui sont impossibles. Par exemple, là euh, ce qui s'est passé c'est que je ne peux pas aller au delà d'ici parce que lui il a déjà pris A. Donc ça c'est sa zone de réservation de B puis de A, c'est ma zone de A puis de B. Ça veut dire que si je regarde toutes les exécutions possibles, ça c'est l'état initial, et donc je vais avoir toutes les exécutions, toutes les actions que je peux avoir. Je m'intéresse ici essentiellement euh, aux traitements et euh, aux réservations. Les traitements engendrent du bruit. Hein. Je pourrais simplifier cet automate parce qu'ils n'ont rien à voir avec la synchronisation. C'est simplement quelque chose qui est local. Mais si je démarre ici donc ça, ça correspond à ce point là et que je fais mon exécution et que manque de bol j'arrive dans une zone où lui a réservé A et dans une zone où lui a réservé B Eh bien je ne peux aboutir qu'à cet endroit là et à cet endroit là il ne peut plus rien se passer. Le premier programme détient une ressource dont le second programme a besoin et pour la libérer il a besoin de la ressource détenue par le premier programme. Ouh, on va avoir du mal comme ça. Hein. Mais ce qui est charmant avec les systèmes concurrents, c'est qu'il euh, y a des exécutions correctes qui sont impossibles. Et en fait, vous voyez que bon là, j'ai exagéré mon trait, mais imaginez que les chancrures ici, dans mon espace, soient extrêmement réduites. Donc là, j'ai de grandes chances de tomber sur un tableau cage. Mais si les chancrures sont très réduites, ben, peut-être qu'il me faudra un millier d'exécutions pour tomber dessus. Donc, si je rentre dans la catégorie problème rare, eh bien... Euh ça va être délicat. Alors vous allez me dire mais c'est complètement ésotérique cette histoire. Et eh bien non. Il y a quelques années, il y a un rover sur Mars euh, qui avait quatre roues. Les quatre roues étaient pilotées par des moteurs différents. Et eh bien il y a eu un problème d'interblocage entre les quatre moteurs sur des problèmes de signaux, d'accès à des, des ressources concurrentes. Alors non, ça c'est Dieu merci bien passé. C'est qu'en général on est comme ça. Ils ont toujours une copie du rover sur Terre, ils ont refait euh, la manip et ils ont reproduit le problème et ils ont euh, patché le programme, corrigé le programme et ils ont envoyé la correction sur Mars. C'est euh, jamais très confortable, euh, les gens sont un peu tendus de comme ça parce que euh, mettre à jour un logiciel à euh, des centaines de millions de kilomètres entre 70 et euh, 300 millions de kilomètres euh, de la Terre, c'est euh, pas très confortable et en tout cas clairement moins confortable que de mettre à jour son téléphone ou son ordinateur. Bon voilà donc ça c'est les charmes c'est à dire que si je passe là ça passe si je vais ici ça casse et il y a deux points remarquables qui sont cette échancrure là et cette échancrure là c'est que si j'arrive juste ici ça se passe bien et vous voyez qu'effectivement c'est cette instruction là qui s'exécute ou cette instruction là et puis sinon il y a un problème. Alors ça pour information hein, c'est une représentation sous forme de l'automate de l'ensemble des configurations un peu abstraite de mon programme et c'est un moyen de comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu moins confortable qu'un chronogramme euh, parce qu'il euh, y a tout de suite beaucoup plus euh, d'informations. Une notion importante euh, qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe c'est la notion de graphe de dépendance. Donc on va dire que euh, dans un graphe de dépendance on va avoir des, des nœuds les nœuds représentent euh, des tâches, des threads, des processus qui s'exécutent. Hein, on n'est on est pas lié à un langage de programmation. Là, c'est une notion qui est une notion euh, théorique, même si euh, dans la pratique, on la trouve souvent. Il va y avoir un arc entre A et B si et seulement si A est en attente d'une ressource détenue par B. C'est à dire que A est bloqué, B ne l'est pas et si B se bloque, ben A lui restera bloqué. Regardons un petit peu dans la vraie vie ce que ça peut donner. C'est à dire que là par exemple j'ai un certain nombre de threads ou tâches ou programmes qui s'exécutent. C'est des fils d'exécution différents. Et puis ici je vois apparaître une dépendance entre B et C. C'est à dire que C détient une ressource dont B a besoin pour entrer en section critique et du coup ben B est suspendu. Et puis A est entendu ressource de B donc quelque part ça veut dire que par transitivité A est soumis à l'évolution de l'exécution de C. Et puis vous allez avoir C qui se met en attente de F et puis E qui se met en attente d'une ressource détenue par H et puis H qui se met en attente d'une ressource détenue par G et puis F qui se met en attente d'une ressource détenue par G. Donc vous voyez que là beaucoup de choses dépendent de G et puis G relâche la ressource qu'attendait H et à ce moment là H peut continuer son édition et lâche la ressource qu'attendait E puis D se met en attente d'une ressource détenue par B, puis G se met en attente d'une ressource détenue par D, et là on a le problème, c'est-à-dire que la fermeture ici provoque un interblocage, c'est-à-dire que lui attend lui, qui attend lui, qui attend lui, qui attend lui, qui attend lui, et vous sentez bien qu'on est dans un cycle infernal, il ne va pas se passer grand chose. Par effet de bord, lui, il est également mort, parce qu'il se trouve que lui ne se réveillera pas, puisqu'il est dans un cycle infernal et que lui est en attente de quelque chose que lui détient. Et comme il ne se réveillera pas, il ne risque pas de le libérer. Les seuls threads qui peuvent continuer leur exécution, c'est E et H à ce stade là. Toutes les autres sont bloquées. Donc c'est sympa l'interblocage, enfin c'est sympa par rapport à d'autres problèmes, parce qu'au moins on peut se rendre compte, tout le monde est bloqué, il ne se passe plus rien. Donc la définition d'un interblocage, on pourrait dire, deuxième manière d'approcher l'interblocage qui soit un peu moins intuitives, c'est un cycle dans le graphe de dépendance. En fait, on peut éviter l'interblocage. Pourquoi Parce que pour que l'interblocage puisse avoir lieu, il faut quatre conditions. Et il faut que les quatre soient réunies. Regardons donc ces conditions. La première, il faut que les ressources utilisées le soient en exclusion mutuelle. Donc ça veut dire que j'ai une ressource, c'est soit ce programme là qu'il a, soit l'autre. Mais ça ne peut pas être les deux. Donc on est en section critique classique. Deuxième condition, chaque processus utilise simultanément plusieurs ressources qu'il a acquises au fur et à mesure de ses besoins sans forcément libérer celles qu'il a déjà. Pourquoi Parce que par exemple un modèle il a besoin de A et puis un peu plus constantement il réalise qu'il a besoin de B puis il a besoin de C et puis il libérera peut-être A et puis peut-être B et puis peut-être C. Mais il peut détenir simultanément plusieurs ressources. La condition 3 c'est que la réservation des ressources est potentiellement bloquante. En ce sens, soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Et je n'ai pas un système qui dit bah, va faire autre chose et reviens plus tard. Donc j'ai un wait ou j'ai un synchronize qui me bloque. Et la condition 4, c'est l'existence de ce fameux cil qui va relier tous les points de mon graphe qui vont du coup se trouver bloqués et qui participeront ensemble à l'interbranchage. Alors ce qui est intéressant, c'est que on peut démontrer par l'absurde que si euh, une de ces conditions euh, saute, eh bien, l'interblocage est impossible. Alors, c'est simple. Si les ressources ne sont pas utilisées en action mutuelle, il n'y a pas de raison de les réserver, il n'y a pas besoin de section critique, il n'y a pas de blocage. Donc, pas de problème. Si la condition de saute, euh, ça veut dire qu'en fait, euh, on ne peut pas détenir plusieurs ressources en même temps. Donc, ça veut dire que je ne peux pas être dans la, la situation où je suis bloqué en attente d'une ressource que par un chemin quelconque simplement euh, le fameux cycle, je veux dire, quelqu'un va te dire c'est impossible. Okay. Si la condition 3 saute, c'est bah la réservation de ressources est potentiellement bloquante, si elle n'est pas bloquante, je peux faire autre chose, je reviendrai plus tard, ça veut dire que les gens peuvent continuer leur exécution d'une manière ou d'une autre. Et si la condition 4 tombe, bah si je n'ai pas ce cycle, je n'ai pas de blocage possible. Donc il faut que les quatre conditions soient réunies pour qu'il y ait un interblocage. La quatrième étant évidemment celle qui va être liée à l'exécution. Alors pour éviter l'interblocage, il y a deux catégories d'algorithmes. La première, c'est un algorithme de détection. En fait, il n'y a pas 100 000 manières de faire, il faut construire et maintenir le graphe de dépendance. C'est-à-dire qu'au niveau système, au niveau de l'infrastructure, quand je fais certains accès, eh bien je construis le graphe de dépendance et que se passe-t-il Je cherche un cycle. Alors quand je trouve le cycle, je vais dire mais je fais quoi Eh bien on va voir que je vais prendre, on va dire au début au hasard, vous verrez qu'on n'a pas intérêt à prendre au hasard, on va prendre une des tâches, on va la flinguer et on va la relancer. En la flinguant, on coupe le cycle. Et dans ce cas-là, les tâches peuvent reprendre leur exécution, les threads, les flux. Et ça veut dire qu'ils vont progresser. Puis puis ben, on, on redémarre. Dans les bases de données c'est très possible ça parce que vous avez ce qu'on appelle une transaction. C'est à dire qu'en fait les modifications sur une base de données ne sont actées lorsque vous avez atteint la fin de la transition. Si vous tuez la tâche avant la fin de la transaction, la transaction n'a pas lieu, on fait ce qu'on appelle un rollback. On revient dans l'état antérieur et on réexécute la transaction. D'accord suppose qu'il faut que ce soit possible. Ça peut être coûteux hein. si je fais énormément de calculs. Euh, J'ai perdu euh, ce temps de calcul. Là aussi, on peut jouer sur des points de reprise. Enfin il bon, y, y a plein de Donc, voilà. On peut avoir une première famille d'algorithmes basés sur la détection. Mais on peut également les prévenir. C'est à dire qu'on peut se mettre dans une situation où l'une des conditions n'est pas réalisable. Par exemple, si je décide que je ne demande pas les ressources au fur et à mesure, mais en bloc. Je dis que si j'ai besoin de A, B, C, je demande A, B, C d'un seul coup et pas A, puis B, puis C. Mais ça veut dire que lorsque je suis rentré dans la section critique, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je ne peux qu'en sortir, pas d'interblocage. D'accord Une des conditions a disparu. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie d'allocation globale. Une autre ruse, la stratégie d'allocation ordonnée. Je vais ordonner mon euh Ma demande de ressources, c'est-à-dire en gros je peux pas demander A, B et B, A. Je vais essayer que les ressources sont ordonnées, je donne toujours A, puis B, puis C. Donc si j'ai besoin de A, B, C, je peux pas demander B, C, A. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, si je suis en attente de B, la personne qui détient B ne peut pas être en attente de A, puisque s'il avait besoin de A, il aurait dû le demander avant, et moi je l'aurais pas eu. Et du coup, mon exécution ne peut que progresser positivement. Et donc, en fait, je fais tomber la condition. Je ne peux pas avoir de cycle démontré et du coup, eh ben, euh, je n'ai pas l'interblocage. Alors, il y a aussi une amélioration de cette approche qui est l'algorithme dit du banquier. Alors, en fait, euh, bon, on l'appelle le banquier, mais quand on voit ce que font les banquiers maintenant, euh, pour moi, ce n'est pas des banquiers. <rire> mais l'idée, c'est de ne donner que ce que l'on a. Et donc en gros on va ordonner les transactions en fonction, en général, de leur avis mais surtout on ne va leur donner leurs ressources que si on a l'assurance que rien ne peut dans le futur provoquer un terme On va être extrêmement prudent. Et donc ça veut dire que si j'ai un contrat, je sais qu'elle demande que A mais qu'elle va avoir besoin de B et de C derrière, eh bien, en fait, je lui donnerai que A, que si je sais que ceux qui ont besoin, qui détiennent éventuellement B et C, ne peuvent pas être susceptibles de demander A. Sinon, j'attends qu'ils aient libéré B et C, donc qu'ils aient demandé A. Donc, en fait, il y a une notion, si vous voulez, lorsque j'ai un, un contrat de demande, ben je vais essayer de faire attention à savoir dans quelle mesure je peux le satisfaire. Alors, vous voyez, donc, il y a plein de manières d'éviter l'interblocage.